Bonjour à tous! Je suis très fier de vous retrouver pour une nouvelle sonde de Moitelucci. Alors, allez, on va continuer ensemble. Je suis assez fortifiée que j'ai un invité qui est à sa gare. Et un beau-leandre! Bonjour! Bonjour. C'est prêt pour l'aider? S'il vous plaît! Alors, expliquez moi à peine. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je vous ai donné un assaut sur la pays Besperine de la Rientrade. Et cookies. Hum, mmh, c'est bien, c'est les cookies, à ça c'est Bonne chose Alors, Olia, pouvez-vous parler à dire du matériel que vous voulez Parce que vous avez beaucoup de matériel. Yeah. Oui, vous veux... avez une valence, une poutelle, une fortune et une goûte à maillot. Bravo, Oléa Alors, avant que vous parlez du de matériel, vous pouvez nous parler de l'ingrédient. C'est parti puis, de donc, chiole avarine, chiole ou l'ail, chiole ou un petit peu d'isale, chiole ou tion, chiole ou et donc, chiole, et nous du dit d'ajout, et la chocolade. Alors c'est bon, tu là, C'est bon C'est bon, pour permettre la lampe à la Alors, Oléa, mets-tu le mmh, lait et tout Et tu vas bouillir à peine Ah il y a peux ajuster sucre, et puis, il y vanille, vanille c'est Et tu toques à mettre aux allées. Alors, Oléa, c'est pronto? Ah, ouais, qui tu as la fin? Tu la mets tout au tir. Bravo, macho chère. Tu la mets tout ce tir qui est plus mort. Donc, où tir et de poulot. Tu la chouva. Tu la fasses une seule et qui dit, Alors, alors, quelle est la impâche Tu as le De qui dit oui, vrai, vrai, alors, oui. oui. Et un et c'est oui. oui, truc et cest comme un truc cest cest un Bravo et vraiment, bien, là, et bien vraiment tu Donc Awa, qui tu la fais Ben, pense que tu la mettes au énergétique à à chocolat. Tu pas ça Il oui, est puis, pas obligatoire. Oui, quoi quest la Chicoulade. Allez, allez. Awa, je pense que tu la mettes à Allez, après à l'eau Vous pouvez mettre tout ce qui vous Tout ce qui te piace Nous, nous mettons ou Et nous, nous pouvons mettre amandes tout qui n'a pas En coupé Alors, alors que notre travail est prête Et je vais Vous dites que les sera plus facile pour ne pas être Assoubide, assoubide. Et moments later alô ah não já a expressada dunga leandro quer uma boa é né é uma né tudo um pouco de e e oh que si belle. Alors, les mettons bord Oui. Tiens tout dans la radio minutes, et 10 minutes. C'est vrai, Mais faut qu'à surveiller, Ander, aujourd'hui, je vais cuisiner. Et ce qu'il vous cookies. Comme as dit. Mmh. Alors, tu as des cookies. Il y a tu Ou deux choses que mais as faites. Ou deux une que tu as concours, Ou deux Oui, que de as faites. Ou deux choses que tu as faites. Ou cookies cookies Ou tu as tu as c'est bon, c'est pour ça on va manger <Allé, sus> Allez, à